Chers traders et investisseurs, jeudi 26 mars, bonjour. Alors la hausse des, de ces trois derniers jours a fait pchit ce matin, comme nous le pensions et nous le prévoyons. C'est bien, car elle était malsaine. Le marché a besoin maintenant de se réappuyer sur un des supports pour éventuellement remonter. Et là nous envisagerons les choses autrement. Euh, les chiffres du chômage américain apparus il y a une demi-heure maintenant hebdomadaires sont très mauvais comme prévu. La seule bonne nouvelle est que la volatilité semble se calmer légèrement pour le moment. Et bien, bien évidemment, il ne faut tirer aucune conclusion de tout cela. Nous naviguons toujours à vue et nous excluons toute position de swing trading, tant que nous n'y voyons pas plus clair. Patience et longueur de temps. Pas grand chose d'autre à dire pour le moment. Le day trading est roi. Et dans ce contexte, pour le l'imager, nous avons réalisé ce matin de nouveau un strike avec 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 5 médailles.